Donc comment ça va aujourd'hui Moi ça va très bien C'est pour vous dire que j'ai acheté une Bah je me suis fait livrer une plante carnivore En fait euh... je vous la montre tout de suite Juste Voilà c'est cette petite merveille Voilà je vais vous montrer le nom Attendez le nom je vais vous montrer Voilà c'est quoi le nom de, la... de cette plante carnivore Après si vous voulez Prendre le code qui est dessus Pour lire ce qui est marqué dessus euh... j'ai une petite petite un petit temps après cette fleur bah c'est plus qu'un désolé en fait elle faut qu'elle a beaucoup de soleil il faut qu'elle a de l'eau comme celle ci bien sûr attendez qu'elle a de l'eau comme celle ci démarrer, je prononce mal parce que j'arrive pas trop à dire ce mot voilà autrement bah pour l'instant elle est dans un petit pot mais quand euh, j'ai le temps d'acheter un plus grand pot à ma pente carnivore euh, c'est à dire euh week-end ou un, ou un mercredi je sais pas dans la semaine entre autre, autrement vous voyez sur les côtés elle commence sur les côtés désolé elle fait des petits euh, bourgeons pour euh, avoir d'autres plantes comme les grosses qui y sont là on a trois bouches euh, pour dire il y en a une qui a mangé une mouche c'est la plus grande qui est ici qui a mangé une mouche déjà elle a la bouche toujours en à l'intérieur d'elle et pour l'instant elle est en train de à la, à la digérer à, à, à, bah, à sa façon en fait, elle euh, prend du temps pour la digérer, voilà prendre du temps pour digérer la, la, bouche, la bouche, la plante canivore, après bah, il faut surtout pas aider les plantes canivores à se nourrir, parce que les plantes canivores doivent se nourrir tout seuls parce qu'entre moi, elle peut, si vous leur donnez manger avant euh, le mois de mai ou le juin, je crois, elles peuvent mourir. Alors, euh, il faut les laisser attraper tout seul. À part euh, les, vraiment le mois, un mois, je ne sais plus dans l'année. Il faut vraiment. Si vous pouvez, en moins d'hiver, je ne sais pas, attraper une mouche vivante et lui donner, là, vous pouvez. Voilà, c'est pour ceux qui ont des plantes canivores euh, comme moi. Si vous avez une plante canivore comme celle-là. Bah faites euh, attention, à pas la faire crever direct. Il faut faire très, frais, faire très attention euh, à cette plante parce qu'elle a besoin de beaucoup de lumière, beaucoup d'eau. Euh, là, je vais la reposer parce que si je ne la repose pas au soleil après, bah voilà, euh, pas ça me sert bien. C'est pour ça que je la pose au soleil. Voilà, alors je vous dis juste ça, les, les poteaux. Après, bah, s'il y en a qui se connaissent plus en plantes mémoire que moi, sur la plante canivore que je vous ai montré euh, directement, bah, là, voilà. Bah, dites-moi si vous avez des conseils pour cette plante canivore euh, dans les commentaires. Voilà. Après, bah, si vous avez des trucs à me dire sur cette plante canivore, si vous connaissez des trucs, bah, si vous connaissez des terreaux qu'on peut rajouter, par exemple... Euh, dans des pots en plastique, en fait il faut pas ajouter dans des pots en, en... terre Il faut ajouter dans des pots en plastique euh, des... Il faut rajouter la, le terreau dans les pots en plastique parce moment, ça peut... Les pots en terre je sais plus, ça, ça bah, en fait elles grandissent moins bien je crois Elles grandissent mieux dans les pots en plastique euh, Désolé pour les mouvements à ma main parce que je sais pas J'essaie de vous expliquer quelque chose et en même temps je fais des mouvements, je sais pas pourquoi voilà, autrement, j'ai une autre vidéo à vous faire. Bah, de toute façon, celle-là sera postée aujourd'hui. J'aurai plus que le montage à faire. Voilà, vous l'aurez dans Je sais pas. Déjà, il faut que je retrouve un site de montage, déjà. Alors, je sais pas quand vous l'aurez. Voilà, les photos. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. vous avez vous donner juste en dessous. Appuyez sur une nouvelle vidéo. Bye les potos.